Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration du card shop de Kiwix qui vous permettra de créer une image pour votre Raspberry et ainsi le faire tourner dans un environnement hors ligne. La première chose à faire c'est bien sûr d'aller sur la page du card shop, d'y entrer votre identifiant et votre mot de passe, et de cliquer sur sign in pour pouvoir rentrer dans le shop. Voici sur la page d'accueil. Vous voulez maintenant commencer tout de suite à créer une configuration. C'est en haut à droite cliquez sur configuration. Alors vous voyez qu'aujourd'hui il n'y a pas de configuration euh, disponible mais je peux, je peux en créer autant que je veux en fait et les garder. Le Card Shop se souviendra des, des, des contenus que j'ai choisis et du nom. Et je vais dans nouvelle configuration ici encore une fois le bouton bleu. Alors dans cette page de configuration, la première information importante, c'est le nom du hotspot. Ce nom, c'est à la fois le nom du réseau Wi-Fi qui, auquel il faudra se connecter, et euh, l'adresse URL à laquelle les gens devront également se connecter. Donc, euh, Généralement, on prend quelque chose d'assez simple. Vous pouvez l'appeler Orange si vous travaillez à la formation Orange. Et puis le nom de la configuration, c'est simplement pour vous en souvenir. Donc vous pouvez donner le nom absolument que vous souhaitez. Ça ne sera jamais public, c'est uniquement pour vous. Ensuite, la région, vous pouvez choisir la langue de l'interface du card shop. Donc on peut prendre le français, l'anglais ou une autre si on préfère. La, euh, le fuseau horaire si vous en avez besoin. Et enfin, concernant la sécurité, on vous recommande de ne pas trop toucher à ça. Laissez bien sûr le Wi-Fi open, ouvert, pour que ça soit plus facile pour que les gens puissent se connecter. Et concernant les mots de passe admin, en fait vous n'avez pas besoin vraiment d'utiliser euh, ces, ces fonctionnalités, donc ne les touchez pas. c'est si, si vous devez changer le mot de passe, évitez les points d'exclamation et les points d'interrogation qui ne sont pas acceptés par le card shop. donc Une fois que vous avez choisi le nom de votre hotspot et de vos configurations, vous faites Update pour pouvoir la sauvegarder et vous passez au deuxième onglet qui s'appelle Branding. Le Branding en français bah, c'est la marque. Donc c'est si vous voulez que la page d'accueil de votre hotspot affiche votre logo. Par défaut, ce sera le logo de Kiwix, mais vous pouvez totalement remplacer ce logo par un que de votre choix que vous allez chercher par exemple sur votre bureau. Moi j'avais le logo de la Fondation Orange, donc je l'ajoute comme ça et je n'ai qu'à faire « Update Configuration ». Donc là, il me confirme que c'est tout bon. Je peux revenir évidemment sur l'onglet et changer de logo si je veux. Je ne vous recommande encore une fois pas d'aller dans les options avancées à moins que vous soyez vraiment sûr de ce que vous faites, mais une fois que vous avez votre logo, vous pouvez aller à ce moment dans le contenu pour choisir les contenus qui vous intéressent pour votre hotspot. Donc la liste des contenus, elle est ici. Là, une première chose, c'est que vous apercevez qu'il y a déjà 9,42 gigas qui sont déjà occupés. Il s'agit en fait du système d'exploitation Raspbian pour Raspberry, donc là on en a vraiment besoin. Et vous vous dites, ah oui, mais 9,42 sur 16 disponibles, c'est pas beaucoup. En fait, à chaque fois qu'on va acheter, ajouter des contenus, euh, la taille de la carte va être augmentée en conséquence, de manière à ce qu'on puisse ajouter, finalement, autant que nécessaire. Donc, les contenus disponibles, il y a les contenus interactifs, genre Khan Academy, par exemple, ou Wikifundi, qui vous permet d'éditer euh, Wikipédia en, en hors ligne. Donc, vous voyez que si je l'ajoute ou si je l'enlève la taille, varie et puis ensuite les fichiers zim dans une centaine de langues donc je vous engage à chercher s'il y a des langues qui vous intéressent et sinon bah allez directement par celle que vous voulez vous voyez pour chimie enfin pour wikipédia pardon que il y a plusieurs variantes euh, qu'il s'agisse euh, de nos pictures, nos vidéos ou euh, nos dettes quelquefois vous verrez également. En fait on s'est aperçu que pour certaines personnes l'espace de stockage était vraiment un problème donc on a décidé d'enlever les images de manière à avoir une version un peu plus petite par défaut en fait wikipedia n'a pas de vidéo donc on a mis euh, nos vidéos mais il faut vraiment comprendre que c'est la version par défaut et puis bah, vous pouvez si vous preniez ces deux euh, versions football vous apercevrez que c'est exactement le même article sauf que un n'a pas d'image et l'autre c'est euh, l'article normal voilà on va prendre football sans image on va prendre également la géographie entière, on va prendre une sélection numérique de wikipédia, et puis pourquoi pas éducation numérique, ainsi qu'un autre, euh, les conférences TEDx de Lausanne, par exemple, ça peut être intéressant. Là je reviens, et je vois que les fichiers sont passés de la colonne A disponible à B sélectionné. je vois également que la taille de ma carte micro SD a évolué en conséquence, et là je fais simplement mettre à jour la configuration. Encore une fois, il me dit j'ai réussi, je reviens au premier onglet, et puis une fois que j'ai fait tous ces choix, bah, finalement, je peux ajouter mon adresse pour préparer ma commande. Donc adresse, c'est tout en haut à droite, encore une fois. J'avais déjà rentré mon adresse au préalable, mais vous pouvez en rentrer là aussi, comme pour les configurations plusieurs, si vous voulez faire envoyer ces configurations à plusieurs personnes, et puis vous pouvez évidemment l'éditer le cas échéant. Si vous commandez un simple lien de téléchargement de l'image, la seule information nécessaire c'est votre adresse e-mail. Si vous deviez commander une carte micro SD physique, donc qui soit préparée chez nous, chez Kiwix et qui vous soit envoyée par la Poste ou DHL, vous devrez mettre votre téléphone et votre adresse pour que la Poste ou DHL vous retrouve Si votre pays, bien sûr. Voilà, une fois que l'adresse est rentrée correctement, vous pouvez mettre à jour si vous avez changé quelque chose, il me confirme que tout est bon. Et là, je suis prêt à passer ma commande, donc je vais en haut à droite sur Orders. Donc il n'y a pas de commande en cours, donc je vais en créer une, à nouveau le petit bouton bleu. Et là, tout de suite il va me proposer en fait un lien de téléchargement, mais je peux également commander une carte physique, à quel cas il me dit, là c'est en rouge parce qu'il n'a pas mon adresse en fait, il manque des éléments, mais moi je veux simplement un lien de téléchargement la configuration que, dont j'ai besoin, c'est un menu déroulant, donc si j'avais plusieurs configurations je pourrais choisir à ce niveau, et l'endroit où je veux faire euh, livrer cette commande, à quelle adresse euh, email en l'occurrence, mais j'en ai plusieurs, le cas échéant je peux envoyer ça à mes collègues, donc là je vais l'envoyer chez moi, c'est un média de 32Go, et une fois que tout est prêt, que j'ai bien vérifié que j'avais tout ce que je voulais, je clique sur commander maintenant, le bouton bleu, et voilà, j'ai reçu une confirmation que ma commande est en cours, je vais également recevoir un email qui me dit que ma commande est en cours, et dans quelques heures, quand l'image aura été fabriquée par les serveurs, je recevrai un deuxième email qui me dira « voici votre email, euh, votre commande est prête et voici le lien de l téléchargement où vous pouvez vous la procurer ». Si je fais une commande physique, je reçois un deuxième email également, mais qui me dira simplement votre commande a été préparée et elle suit son cours, elle est à la poste, elle arrivera chez vous dans quelques jours. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir créer votre carte. Donc configuration, une, vous sélectionnez vos contenus, ensuite adresse pour sélectionner l'adresse email ou physique à laquelle la commande sera envoyée, et enfin orders la commande où vous avez simplement finalement à confirmer pour recevoir cette commande. Merci et très bonne journée.